Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 141 de Stage One et nous allons continuer les Angry Birds, c'est car cette fois-ci nous allons jouer donc Angry Birds Season. On les fait dans l'ordre de sortie et donc bah, c'est parti. J'ai envie de dire euh, play. Alors on va faire Season. Il y a, il y a deux, deux mondes différents donc 2011 et 2012. On va commencer par 2011. On va faire quelques niveaux au hasard euh, d'un monde de 2011. Voilà. On va prendre celui-là. Donc on a on a des poulets. Alors les jaunes. On les avait pas vus dans le premier les jaunes. C'est les petits missiles. Euh, petit petits missiles. En gros il se lance et quand on clique ils accélèrent ça c'est des gros rouges qui font beaucoup plus de dégâts que les petits rouges regardez le jaune, je vous montre regardez, je clique et hop et ça lui fait ça lui fait aller plus vite en fait on voit le petit nuage qui est un peu plus gros ouais bah là j'ai foiré mon truc ces niveaux ont l'air d'être assez tendus, dès le début ils ont l'air bien tendus à finir celui là je sais pas, on va y passer du temps peut-être, voilà ça, ça tombe, ça tombe c'est pas très solide tout ça donc je pense qu'il faut atteindre le machin de dynamite, là, en bas. Mais en même temps... Regardez, il en reste... Ah, là, 8.. Non. Non, non, non. J'ai pas tellement de, de pigeons pour, pour finir ce niveau. Hop. Il m'en reste qu'un seul pour, pour en tuer deux, là, ça va être un peu la limite. Ouais, c'est un peu limite. Donc voilà, on recommence le niveau. Alors après, euh, c'est vrai que là, j'ai pas tellement vu euh, le début ou la fin Parce qu'en fait, euh, bah là, sur le, sur le premier qu'on avait testé, Angry Birds, bah, c'était facile dès le début, que là en fait c'était dur dès le début Je sais pas pourquoi, c'est sûrement parce qu'il euh, doit pas y avoir vraiment de début, sachant qu'il a marqué 2011 et, et 2012 C'est peut-être euh, c'est peut-être des... Euh, je sais pas... Je sais pas, pas à quoi rime celui-là, celui, celui parce que... Euh, euh, les autres ont des thèmes quand on va regarder le, le space, le Star Wars, ils ont des thèmes et c'est vraiment c'est vraiment spécial. Le Rio aussi. Que celui-là, le saison, c'est le seul que j'ai jamais vraiment bien compris euh... Euh, le, le principe. Euh, enfin, au niveau de l'histoire, il a pas d'originalité. C'est juste un Angry Birds. Quoi. Il y a aucune originalité. Ah voilà. Hop, le décor. aussi, peut-être le décor qui change. Regardez donc il y a des euh... Il y a des euh, Les décors sont différents, là il là, y a des fleurs, tout ça, il peut y avoir de la neige ou des trucs comme ça, bah c'est les saisons. Donc on peut, on peut dire que c'est ça l'originalité, mais au niveau du jeu, euh, c'est un peu la même chose quoi. C'est comme le.. Il n'y a rien de.. Il a rien de magnifique. Je galère un peu quand même sur les niveaux, comme je vous ai dit. Ouais, ah, c'est un, un peu la galère. je C'est pas tellement de piou -pio d'avance. Hop. Euh. Hop. Ah j'aurais pu tuer l'autre là mais ça va pas assez loin Remarquez les nuages qui sont en forme de... de piggies, de cochons Ouais là ça suffira pas En fait il faut bien commencer mais je sais pas Ouais là on s'en sert à rien ça va envoyer, envoyer le blues euh, direct, ça sert à rien. Faut peut-être l'envoyer euh, pour essayer d'en... Euh, non, ben là, là, elle atterrit sur le toit. Il okay, en faut déjà deux pour casser le toit. C'est mort. On va, le, on va essayer de faire tomber direct ça pour avoir au moins les, le champ libre pour, pour, euh, pour continuer avec, avec celui-là, du moins. Avec celui qui défonce tout, là. T'as Je me suis foiré. J'ai oublié de cliquer. Allez détruit toi là-bas, détruit tout ce qu'il y a en face Oui, alors lui est tombé Et Il m'en reste un là, le, le petit rouge Est-ce que je vais pouvoir Juste viser, non je suis allé trop loin Ah ça a été trop magnifique J'aurais pu là, pu gagner facilement, faut que je refasse ça Hop là J'ai trouvé l'astuce la, pour Pour gagner ça Hop là, on fait tomber ça, les deux sont KO Oh celui-là aussi est KO je devrais pouvoir si je fais pas trop de la merde ré euh, réussir à finir ce niveau ah bah là j'ai foiré mon truc déjà voilà pour lui c'est bon Et il faut juste que je détruise le, le petit verre là. non vas-y vas-y touche le non ah <rire> oh non c'est la poisse quand même allez on fait encore une ou deux fois. Sinon on ira. On va, on va aller chercher, euh, chercher d'autres euh, niveaux après d'autres.. Euh, vu qu'il y a plusieurs mondes accessibles dès le début, bah, on, va, on va faire d'autres trucs. On va pas rester sur, euh, sur, ce, truc, euh, sur, ce, sur ce monde là. Indéfiniment, sachant qu'on peut aller voir les autres. C'est plus intéressant de, de vous montrer un peu les autres. Mmh, mmh, mmh. On va pas y arriver <rire> Ouh voilà, ouh j'ai même détruit le, le gros là dès, dès le début c'est pas mal même par contre je viens, de, je, viens de, je viens de niquer un... Je viens de, de me faire avoir d'un truc Ouais Ça va être limite là Ouais, ça va être très limite pour gagner. <rire> non, ça veut pas. Hein, non. Ouais, non. Eh bah, ben, TNT, elle est encore là-bas. On va pas y arriver. Allez. On dit que c'est la bonne celle-là. On dit que c'est la bonne, on dit que c'est la bonne. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Oui, les deux sont détruits, maintenant il me reste deux là-haut. Ah, si j'arrive pas à y arriver là. Allez Allez, il va taper au bon endroit Attention Oh non C'est abusé, c'est cheaté. Bon C'est pas vraiment mon jour aujourd'hui. Hein. Allez Oui, alors maintenant celui-là pour... Pour détruire cela, voilà. Comme tout à l'heure, sauf que là, faut pas que je me rate, faut bien que je vise plus haut que tout à l'heure. Oui, c'est bon Voilà Allez, il est KO. Ouf, on va pouvoir changer un peu de. Ah je voulais pas rester sur une défaite. Hein. J'avais trop honte de partir comme ça là. Oulala, là là, ça m'aurait. Ça m'aurait embêté. Donc on retourne à l'écran des. Donc voilà, on a fait pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors on va prendre un autre.. Euh, je sais pas. Par exemple lui, alors ça c'est un truc irlandais avec des trèfles, c'est un thème irlandais, toup, toup. alors ça c'est des bombes, regardez j'arrive dessus, pouf, et je clique pour faire exploser la bombe, sinon de toute façon elle explose elle même au bout d'un moment, mais en cliquant on peut la faire exploser, c'est plus rapide, Eh ben non il en reste un, il faut que, non je vais pas y arriver je pense, Ouais non. Donc je recommence parce qu'il en reste un là, un petit pigis vert. C'est juste au niveau des bombes. Quand il y a des bombes déjà c'est plus facile. Hop là, hop là. Oui. En plus il y en avait un en bas là. Donc j'en mets un là-bas. Je les détruit, ça c'est fait. Et il y en reste un. Il y en reste deux là. Juste devant moi. Hop là Donc c'est bien parce qu'avec l'effet de la bombe, on peut en détruire un. Même s'ils sont derrière des murs, il ben, y a l'onde de, de la bombe, donc du coup bah ben, ça l'a détruit quand même. Voilà, terminé pour lui. Ah j'aime bien les. J'aime bien les bombes. Alors là il y a des gros. On a des gros des gros Angry Birds rouges. Ou ce niveau je sens qu'on va en aussi, regardez parce qu'il y, y en a qui sont cachés là-bas là en dessous. Ouais. Pour atteindre, là il m'en reste 3, enfin il en reste 2 mais j'ai plus qu'un pilier. Un, un, un, un, un, un oiseau, voilà, c'est mort. On recommence. Ah, non, je vais essayer de taper directement euh, dans, le, dans la pierre, là. Voilà, comme ça on détruit ces deux-là. Ensuite je balance ma bombe à peu près ici. Oh là là, il va me rester des trucs en pierre devant l'autre là. Hum, je le sens pas ça. Comment j'ai fait pour viser au bon endroit avec lui là Allez, au bon endroit, au bon endroit. Non, c'est trop près. Ça enfin, c'est passé loin. Non, il a pas voulu tomber là. Bon, bah on recommence. On va essayer de refaire pareil. va gagner. Là, ça tombe, tout ça ça tombe. Oui j'ai détruit mon piste donc maintenant il me manque plus qu'à bien viser lui. Pas je me rate. Et voilà, c'est bon. Il est out. You. Alors on retourne, on va, on va en faire en... on va passer sur l'année... La, la, la, euh, euh, pas la même année. 2012, voilà. Et on va faire un peu, on va aller dans la neige. Donc ça doit être l'hiver et Père Noël. Père Noël <rire> c'est un cochon déguisé avec une moustache et tout. Alors C'est quoi ça C'est une orange de Noël D'accord... Donc en gros c'est un oiseau qui, qui grossit Ce que j'ai plus je ne le connaissais pas du tout celui-là, par contre cet oiseau-là C'est un, un petit oiseau, on le lance et quand on glisse, quand on glisse il grossit il tient, il tient la place que vous avez vu Alors ça c'est un, un une poule pondeuse Hop Donc vous avez vu, en fait, quand vous la lancez... Euh, dès que vous cliquez, elle pond un œuf, euh, C'est une sorte d'œuf explosif. Si on va lancer lui, il est bien. Ouais non, c'est pas bien ça. Lui, lui, il compte beaucoup lui. Il faut, faut vraiment bien le lancer dès le début. Parce qu'il peut faire beaucoup de dégâts si on, si on le met au bon endroit. Ouais non, il a pas fait beaucoup de dégâts. On va voir si on peut en faire quelque chose. C'est pas gagné. Il me reste que deux pigeons euh, pour tout faire là ça va être ça va être compliqué. Alors, en plus j'ai foiré, j'ai foiré, j'ai pris mon truc à l'envers Alors yep. hop, on va attendre. Ouais. Peut-être que je le vise un peu plus au milieu. Là, ici là. Ouh là il en a détruit plein. Ouh il en a détruit beaucoup beaucoup. Ouh il m'en reste plus qu'un Ah ça c'était de la chance, ça c'est de la chance. Il m'en reste plus qu'un piguise. Avec toute cette vision, s'il n'y arrive pas, il y a un problème. Non, j arrive déjà pas pour l'instant. Voilà. Terminé le niveau. Voilou, voilou. Bien, la petite musique, elle est lente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là Il faut toujours faire la même chose, hein, mais... Euh... euh... Qu'il faut... Que je... Y a la TNT là en bas Ah d'accord ça tombe dessus D'accord là, quand on détruit les, euh, les machins de neige là les... On voit les trucs de neige Ils sont accrochés dans, dans l'air Et ce qu'il y a au dessus ça tombe Je vais essayer de les viser pour faire tomber le, les pierres dessus là Les pierres sur la TNT là. Voilà Voilà ça explose Ouh j'ai pas taper assez fort et les petites clochettes, je ne savais pas si ça rapporte des points les petites clochettes. Oui, oui, tombe, allez, tomber, tomber. Et il me reste quoi oh, non, non, je suis un Ouais, un machin rouge. Allez donc en gros c'est mort. Parce que là, il y en a un qui est caché en dessous. Donc je peux pas l'atteindre. Donc ça, on a compris. Il faut faire comme ça. Voilà, TNT toujours. J'ai compris pour le premier coup. Ensuite, pour réussir à réussir les autres coups. Oui, oui, j'ai détruit mon petit Piggy ce qui m'embêtait tout à l'heure. Maintenant, il faut que je vise l'autre là-haut. Voilà, magnifique. Niveau terminé. <t 'en> voilà. Donc voilà, on va pas en faire d'autres et je vais vous laisser comme la dernière fois. Je vais vous laisser la petite musique euh, du jeu. Donc comme vous remarquez, qui a changé. Au début, on était sur de la fête chinoise et là, en fait, on est sur du, du Noël. Donc ça dépend du dernier jeu qu'on a joué.